Hey, hey, hey. Laetitia, j'aime le blanc là Un petit, c'est Bonjour monsieur le blanc Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur à tango euh Ne m'appelle plus monsieur le blanc. Je suis mignon à Tangana, Tangana, Tangana, pignon à Tangana. Je suis mignon à Tangana, Tangana, Tangana, pignon à Tangana. Je m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur Atango. <t 'en> hey, hey, mama. Hey. Laetitia, tu le blanc là. Aïti. C'est beau Bonjour Monsieur Leblanc. ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur Atango. <t 'en> Laetitia. Là, c'est beau. Bonjour Monsieur le Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis Monsieur Tango. Ne m'appelle plus Monsieur. Maman. Laetitia, le plein là. Ainsi, c'est beau. Bonjour Monsieur le Blanc. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc je suis monsieur à tango. maman. Laetitia, c'est le blanc là. Ah si, c'est beau. Bonjour, monsieur le blanc. Ne m'appelle plus monsieur le blanc. Je suis monsieur à tango. Maman. t'es beau Bonjour Monsieur Leblanc Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis Monsieur Atango eh? eh, eh, eh. Laetitia as vu le blanc là petit t'es beau Bonjour Monsieur Leblanc Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc je suis monsieur à tango <t 'en> oh, Bonjour monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur à tango <t 'en> Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis mignon à tango <t 'en> <t 'en> <t 'en> <t 'en> Maman C beau. Bonjour Monsieur Leblanc Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis Monsieur à Tango Ne ouais. m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis mignon à Tangana Tangana Tangana Mignon à Tangana Laetitia vu le plan là Anti ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur Atango. Atango. Bonjour monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur à Tango. Uh, okay. oh, monsieur ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Bonjour monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur à Ouais. Ne m'appelle plus Monsieur le Blanc. Oh, bonjour Monsieur le Monsieur ouais. Ne m'appelle plus, oh, plus Monsieur le Blanc. Je suis Monsieur à Tango. Ne m'appelle plus Monsieur le Blanc. Je suis. Bonjour nah. Monsieur le Blanc. Ne m'appelle plus Monsieur le Blanc. Je suis Monsieur à Tango ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis mignon à Tango. Hein? Oh! oh ah, mais, je suis mignon Je suis à Tango.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 Bonjour Monsieur Leblanc Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis Monsieur à Tango. Eh? Oh, bonjour Monsieur Leblanc Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis Monsieur à Tango. Eh? Eh? Un petit. Est beau. Bonjour monsieur Leblanc Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis Monsieur à Tango ouais. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je suis Monsieur Atango à Tango ouais. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc Je, ouais. le Je Laetitia le Blanc là ainsi. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur à Tango. et <'es -t 'en> ah, si, Bonjour Monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis Monsieur à Tango. <t <'es> -t <'en> ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Ainsi ah, et Bonjour Monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus Monsieur Leblanc. Je suis monsieur Atango. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Oh, bonjour monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur Atango. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis Mignon Atango. Oh, bonjour monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur Atango. Bonjour monsieur Leblanc. Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis monsieur Atango. De... Ne m'appelle plus monsieur Leblanc. Je suis mignon à Tangana.